Bonjour à toi cher spectateur. After Yang de Kogonada, c'est un film qui m'intriguait surtout pour le casting et aussi pour les genres que le réalisateur semblait vouloir convoquer, soit ceux du drame et de la science-fiction. Et c'est très rare de voir ces deux genres abordés au cinéma. La science-fiction, ça va souvent avec l'action. Et on imagine rarement un auteur se dire qu'adapter une œuvre parlant d'un sujet dramatique avec un contexte de SF, ça puisse donner lieu à quelque chose de fort. Donc j'avoue que l'idée me séduisait et que j'avais très envie de voir ce que ça pouvait donner. Le résumé pour faire simple, Jake est un père qui, avec sa femme, a adopté il y a quelques années Mika. Pour faire en sorte que celle-ci se sente bien avec ses parents adoptifs, ils ont pris un androïde du nom de Yang qui s'occupe d'elle et l'aide à entretenir une accroche culturelle avec ses origines. C'est purement et simplement beau. Ça n'est pas subtil, clairement. Je trouve notamment dans l'affectif, qui est développé par Gogo Nada. Mais il y a une telle radicalité dans les choix cinématographiques, dans l'envie de nous plonger dans cet univers, dans la minutie qui imbibe l'ensemble du métrage, que ce soit par des détails de mise en scène, par des détails narratifs, par des détails... Graphique ou purement émotionnel, c'est ces petits éléments en fait qui font que After Yang n'est pas uniquement un drame de SF comme on pourrait en compter mille et un au sein de la production audiovisuelle américaine. C'est un film qui se veut être beaucoup plus profond, beaucoup plus émouvant, beaucoup plus touchant que ce qu'on a l'habitude de voir et peut-être que derrière c'est fait avec des gros sabots. On va pas se voir la face, il y a 2-3 scènes où j'étais un peu en train de me dire que le concept du film était un peu limité et qu'on allait sur des chantiers très balisés et que il n'y avait pas grand chose de plus. Mais plus je me laissais porter par l'œuvre, plus je trouvais que les différentes émotions qui étaient mises en place par Kogonada avaient une véritable sensibilité et surtout... Un vrai parcours parce que c'est un film qui développe tellement de thématiques, on les évoquera un petit peu dans la partie scénario, mais c'est un film qui choisit de partir sur tellement de sentiers, qui sont justement eux pas du tout battus, qu'on a envie de se laisser emporter par ce métrage et on a envie de découvrir jusqu'où le cinéaste va nous emporter. L'émotion, lorsqu'elle est sobrement et justement dosée au sein d'une œuvre de cinéma, permet à un auteur de subtilement et finement construire une immersion pour que le spectateur comprenne les motivations des personnages, mais surtout parvienne à entretenir un vrai rapport avec eux, et pas juste un affect émotionnel. Kogonada nous offre une œuvre extrêmement touchante et d'une émotion rare ici pour un parcours narratif qui aurait pu sonner comme assez frêle et difficile d'accès pour les spectateurs, mais que le metteur en scène américain parvient à parfaitement développer au cœur d'une œuvre attachante et forte qui sonne comme très classique par de nombreux aspects, mais qui ne sonne jamais comme faible ou facile. En termes d'écriture, donc le film est adapté de l'œuvre d'Alexander Weinstein, écrit donc par Kogonada. Je trouve que déjà la grande force de cette écriture, c'est de partir dans plein de directions, tout en gardant une ligne, une ligne directrice qui va faire en sorte que le scénario ne va pas se perdre. Parce que honnêtement, vu le nombre de choses qui sont abordées dans ce film, c'est un film qui parle de deuil, de l'importance du souvenir, des origines, de la culture attachée à ces origines, de l'acceptation de soi, malgré le fait qu'on soit un petit peu perdu à cause des différentes cultures qu'on porte, notamment au travers du personnage de Mika qui est une jeune fille qui a été adoptée et qui pourtant considère ses parents comme étant ses vrais parents même si ce ne sont pas ses vrais parents il y a un vrai travail autour de toutes ces thématiques, tous ces éléments d'écriture qui peuvent vraiment laisser place à tout et n'importe quoi quand on est un scénariste, partir dans autant de directions, ça peut être le meilleur moyen de faire en sorte qu'on ait un film qui se perde. Et quand je dis qu'il se perde, c'est-à-dire qu'il se perde complètement, pas uniquement par le biais de deux-trois aspects, mais qui aille dans tellement de directions qu'à aucun moment il y a un moyen de se recentrer. Et le fait d'avoir Yang au milieu de tout ça, eh ben, c'est ça qui fait tenir le scénario de Kogonada. Qui fait que, en tant que spectateur, on ne se dit pas que le film part dans tellement de directions qu'à aucun moment il ne se recentre. Puisque c'est Yang qui porte toutes ces thématiques par le biais du fait qu'il soit un androïde, par le biais du fait que, potentiellement, il ait vécu plein de choses, par le biais du fait qu'ils servent de pont entre leur fille et les parents, et eh ben Yang devient un élément d'écriture absolument fantastique qui permet à l'ensemble d'être relié par cette espèce de, de, de maillon central narratif qui, qui pourrait, encore une fois, laisser place à, à tellement de choses qu'on pourrait se perdre, mais qui, en étant là, en étant présent, sans réellement être présent, permet à l'ensemble du scénario de se tenir. C'est un très très beau travail d'écriture parce que, honnêtement, encore une fois, on est sur l'exemple type du scénario qui pourrait se perdre complètement, mais qui se recentre toujours en ayant ce fil rouge qui tient le scénario. Du roman de Weinstein, Koganada ressort donc ce personnage de Yang mais également tout ce qui l'entoure, soit un héritage autour de la technologie qui permet au cinéaste de convoquer un certain pan de l'écriture du genre, tout en convoquant avant tout des aspects de cinéma dramatique extrêmement humains et affectifs. En faisant de ce récit une quête de la compréhension d'un homme supposé simplement être une technologie et non un être pensant, le scénariste développe par la suite de l'avancée de son récit des ressorts et des affects d'écriture qui sonnent comme plus humains que ceux attendus par l'approche somme toute très classique de la base de cette narration. En termes de mise en scène, Kogonada ne cherche à aucun moment à faire trop de choses avec sa scénographie. Disons qu'on est typiquement sur l'exemple du long métrage qui va chercher à amener des idées et des instants de graphisme de manière très éparse, subtilement posée, pour faire en sorte que le spectateur ait la sensation que l'œuvre va le marquer, sans avoir une révolution graphique devant lui. Encore une fois, c'est un travail de mise en scène qui est très subtil parce que Kogonada aurait pu se dire « Il faut qu'on soit explosif, il faut que cette SF elle ressorte, il faut qu'on ait cette sensation de futur qui soit présente du début à la fin. » Et on pourrait imaginer des choses rocambolesques qui pourraient emmener le film dans des instants de graphisme et d'esthétisme qui seraient peut-être très très très avancés. Mais je trouve qu'ici, on retrouve ce qui faisait par exemple la grande force du Heur de Spike Jones, C'est-à-dire cette idée de amener de la technologie et donc par découlement du futur, tout en gardant un pied très ancré dans une forme de poésie et d'humanisme très simple, qui fasse que justement le spectateur ait l'impression d'être dans le futur, mais qu'à aucun moment ça ne le perturbe dans son immersion dans le métrage, qu'il se questionne, on va dire, sur la crédibilité de ce futur. Là, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, il est d'accepter que dans cet univers-là, il y a des androïdes, que ces androïdes ressemblent extrêmement bien à des humains, que ça en soit presque perturbant, et pour autant, il y a cette limite qui soit présente. Et c'est cette grande justesse de scénographie qui incite à la projection tout en ayant cette accroche émotionnelle et sentimentale qui m'a beaucoup ému. Et j'ai eu la sensation que Kogonada arrivait à prendre quelque chose qui pouvait un peu le perdre encore une fois, comme l'écriture, mais il en fait son atout. Et du coup, ça lui permet de porter son œuvre et de lui donner un vrai impact émotionnel sans en faire des caisses. Kogonada use d'une photographie très belle et élégante de la part de l'excellent Benjamin Loeb pour donner lieu à un moment de cinéma dans lequel on se laisse doucement et magnifiquement porter par la subtilité d'une mise en scène qui se veut avant tout affective avant de se construire comme un drame très attachant. Bien sûr, on ressort avant tout de cela, comme évoqué avant, une réalisation centrée sur la mise en perspective du futur qui ressort comme l'essence même de ce que l'auteur se doit de faire. Mais il y a en plus de cela, une profonde envie de jouer avec nos attentes du genre pour construire un film qui saurait combler nos attentes et en apporter de nouvelles, fraîches, belles et forte émotionnellement. En termes de casting, alors déjà je tiens à saluer la performance extraordinaire de Maléa Emma jandra Wijaja qui est fantastique dans le rôle de Mika. Vraiment cette jeune actrice est très talentueuse et elle porte très très bien le film. J'ai beaucoup aimé Justin Hachmin qui est très très beau dans le rôle de Yang. Il n'en fait pas des caisses, il est très sobre, très élégant, il m'a beaucoup touché. J'ai beaucoup aimé Aurillac Cassidy dans le rôle de Lilian, j'ai trouvé très attachante également. Jodie Turner-Smith, et fantastique, elle est extrêmement charismatique, cette actrice. Et ici, je trouve qu'elle est flamboyante. Bien évidemment, vous vous en doutez. Il y a un acteur que j'ai retenu plus que les autres. Et c'est parce qu'il est extrêmement doué. Trop rare, je pense, personnellement, au sein du cinéma, depuis pas mal d'années. Mais qu'est-ce qu'il est bon ici Et qu'est-ce qu'il est fort, surtout émotionnellement Colin Farrell est un immense acteur, qui le démontre une nouvelle fois ici, au travers d'une prestation tout simplement rare, pour un moment de cinéma qu'il domine totalement, du début à la fin du métrage. Au bout du compte After Yang c'est un très joli moment de cinéma. C'est pas un moment de cinéma qui va révolutionner le genre, qui cherche à le faire de toute façon, mais à aucun moment c'est un film qui cherche à être plus qu'un petit voyage très émouvant, très intense parce que c'est un film qui joue sur beaucoup de thématiques aussi fortes que parfois dures, mais qui arrive toujours à le faire avec beaucoup d'élégance, beaucoup de sobriété, beaucoup de subtilité et qui fait que en tant que spectateur on s'investit très fortement dans cette aventure parce que les personnages, parce que leur thématique, leur rapport les uns avec les autres, parce que le cheminement tout simplement qu'ils ont au fur et à mesure qu'ils avancent dans le film, par le biais de ce graphisme aussi très élégant, très sobre, c'est tous ces éléments-là qui font que After Yang de Kogonada. C'est un très joli film à aller voir, que je vous conseille, et je pense que vous pourriez vraiment ressortir très touché de ce moment de cinéma. A plus